Salut les gars, donc aujourd'hui j'ai quelques cartes pokémon à vous présenter Donc tout ça, ça vient de Do. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Ah j'ai aussi des coloriages dedans, Pikachu Ouais. Ah, ouais, ça c'est pour. Euh... Ouais, c'est pour découvrir en fait. Donc, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les cartes. Donc, c'est parti pour l'ouverture des boosters. Alors, c'est parti. Je filme avec euh, mon autre main, donc du coup, euh, c'est pas très pratique. Alors, c'est parti. Donc ouais, c'est bien vide, donc j'ai ah, que... a... non, non, cru qu'il y avait que 3-4. Non, il y en a 4, ok. Alors, c'est parti. Nous allons découvrir tout ce petit paquet. Alors, j'ai un tortipousse. J'ai un germignon. Je suis sûr que je vais même pas avoir de cartes super rares. J'ai un vipellier. Et j'ai un flambino. Donc maintenant on va passer au deuxième. Exactement le même coloriage et la même déco. Allez, c'est parti, on va découvrir le petit paquet. Alors, j'ai un Kai Minus. J'ai un Gris cuit j'ai un grenouce et le dernier un moustillon et ben voilà j'ai deux starters dis donc donc voilà ça me fait 8 nouvelles cartes pokémon tout droit sorties de Mydo, à ajouter dans ma collection cartes pokémon et je vais même garder des petits sachets parce qu'ils sont jolis <rire> je suis pas un grand collectionneur de cartes pokémon mais je suis fan de pokémon donc voilà, je garde même les sachets, voilà. <rire> il faut pas chercher à comprendre, je suis sûr que je suis pas le seul à faire ça. Et bien sûr, je vais aussi garder ceci. Alors ça, les gars, il suffit juste de... Hop, voilà, comme ça. Et vous mettez ça comme ça. Hop, et ça tient. Et vous pouvez mettre une photo dedans. On va essayer avec une carte, par exemple. Et voilà ce que ça donne. Bon, je vais pas le laisser dedans. Hein, euh, voilà, mais euh, bon, en gros, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans euh, euh, tant qu'il y a les dimensions qui le permettent. Voilà, j'espère que cette ouverture de booster Pokémon tout droit sorti de McDo vous a plu. Et je vous retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!